Bon, alors faut qu'on demande de l'aide à Sud pour arbitrer. Il faut que je le fasse encore. Ils m'ont trahi, mais j'ai parié sur l'information concernant la gaffe comme tu me l'as dit. Nous faisons une course. Comme prévu. Il est maintenant temps de se venger de ce tricheur en trichant à notre tour. Tu devrais boire un certain mélange que nous donnons à nos alpafons. Alpa tu dépasseras cette ligne d'arrivée en un rien de temps. Nous trichons Eh bien, que penses-tu qu'ils vont faire Trouve le mélange en haut et bois-le, puis retrouve Snuki au stade. Très bien, à bientôt. Ok. Trouve le mélange en haut. Ok. Ah, j'ai une pochette pleine, hein, évidemment euh, Qu'est-ce que je peux jeter Ça Vous je mettez un endroit bien particulier là On a trouvé trois. Euh, il n'a plus rien à me dire. Hein Gagner la course. Ok. Donc, retourner chez les renards. Hein. C'est là-haut. Alors, je voudrais regarder un truc passer. Que... Je n'arrive pas à trouver la touche. Voilà, pour sprinter, c'était ça. Il une minute de temps à la trouver. Alors, retrouver euh, le lycos au stade. Oh Alors que je monte là-haut. Okay. J'ai pas bu la j'ai pas bu la potion de rapidité. Euh... Regarde qui est finalement sorti du lit. Je suis prêt si tu, toi, tu l'es. Frappe sur ce gong, sur cette casserole, quand tu veux y aller. Une casserole J'ai dû improviser cet effet. Cela fait un moment que personne n'a couru, personne ne défie plus l'effet Excel. Je me demande pourquoi. D'abord, tu zigzagues à travers les clous. Oh la vache Ensuite, tu montes la rampe et tu sortes. Oh la Et jamais j'arrive à faire ça, c'est impossible. <rire> oh la vache, ça va pas être faisable cette affaire. Je peux prendre toute la potion de rapidité possible. Euh... <rire> My god. C'est quoi le, le truc à Zigzaguer. Ma potion va plus agir. Euh... Bon, j'ai rien compris oh. en fait. Ben, on verra bien ce que ça donnera. Alors. Non, mais. C'est fou. Alors, il me faut la prendre. J'ai déjà pas compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ça va pas être top, ça. Euh... Bon, ma rapidité t'as raison j'ai pas compris où il fallait que j'aille mais Hop. ok j'ai perdu d'avance hein. j'ai pas ça va vraiment trop vite le système là euh... tu m'étonnes qu'aucun vexène n'ait été battu hein. Hop. C'est perdu, c'est perdu. Plus vite le circuit qu'il devait me montrer là. J'ai pas compris du tout ce qu'il fallait faire. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Je fais n'importe quoi là. De toute façon, j'ai plus de, de potions de rapidité. Au niveau du temps, c'est mort. réclame ta récompense. Je l'ai fait. Quoi Comment personne ne vous a battu depuis des années D'accord, d'accord, je t'admire. Te... Alors, j'ai absolument fait n'importe quoi, ça l'a validé. Hein. Donc, euh... Je vais te dire tout ce que je sais sur la gaffe, mais ce n'est pas beaucoup. Fondam fondamentalement, la gaffe est devenue l'une des plus grandes arnaques pour nous les Fexelles. Les chefs ont décidé qu'ils avaient besoin d'un mécanisme pour déplacer certaines choses dans un mécanisme plus grand. Nous avons donc inventé le levier le plus essentiel auquel nous puissions penser. J'arrive juste pour te voir gagner facile, ça change. Non mais là, en fait, j'ai fait n'importe quoi et ça l'a validé. Donc, euh, il n'y a aucun honneur à avoir là. Tu as bien dit tout à l'heure, André. Alors, nous avons donc inventé le levier le plus essentiel auquel nous puissions penser. Et nous avons veillé à le vendre comme quelque chose de très important. Nous avons construit la chose et cela s'est bien passé pour nous. Aussi dur que soit la gaffe était... Eh bien, que s'est-il passé Ce n'est pas tout à fait clair. Tout ce que je sais, c'est que le levier s'est transformé en objet de charme d'arnaque d'Effexel. Tu sais quoi, prends le mien, j'en ai marre. Pour aujourd'hui, peut-être que tu peux l'utiliser quelque part. Ok, ça devient n'importe quoi. Connaissance à propos de la gaffe. Alors. Faut qu'on envoie tout le monde en fait. Ça va être cool. Hein. Surtout qu'on est ennemi avec. Les fenxels ont été chargés d'inventer un levier mécanique permettant de bloquer un lieu sur. Ok. Avec sans péril, on triomphe sans gloire, pas de médaille d'or. Alors, non, là, là, là, il n'y a pas de médaille d'or du tout. Euh, donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire après Mais je suis méga foule, quoi. Je ne sais plus quoi faire des affaires. Euh... Donc là, il me manque des plumes. Et ça, il faut que je le fasse. Il faut faire le traité de paix. Il me manque deux brevets de marchands. Mais comme ils n'arrêtent pas de se friter, ça ne devrait pas être trop, trop compliqué donc objectif qu'est-ce que c'est ce, ce truc-là un engin à l'apparence simple qui a joué un grand rôle dans le progrès technologique de Albamar. des mécanismes similaires font désormais partie de la vie quotidienne sur l'île donc on a des, des morceaux d'objets comme ça à trouver d'accord, ok ok ok alors, euh ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini. Snoopy, on l'a battu, on ne sait pas trop comment on y est arrivé. Alors, trouve la trace des cristaux de crashtal dans les champs clairs semés. Les Litter sont un peuple simple et organisé. Ils ne se soucient pas beaucoup des événements autour de la gaffe. Mais l'un des, non, non, non, non, non, non, non, non. Ben, on va prendre celle-là. Go. Allez, DJ. Est... Tu sais que j'ai une autre voûte à faire, hein. Tu euh, vas falloir m'aider hein, quand je l'aurai. Alors. J'aimerais bien trouver des orbes. Ça, l'urgence là, c'est ouvrir le sac, quoi. Par contre. Oh ah ben j'ai trouvé qu on roule. Hein. Cette orbe là on l'a déjà prise. Il te plaît ce jeu, ce jeu, DJ Pardon, j'avais... Alors, faut que j'aille vers là-bas. Et j'ai aussi un ornement, un deuxième ornement à trouver, quoi. Je suis fou, foule, foule, fou. fou, fou. Donc on va passer notre temps à s'allier, puis se désallier, puis se réallier. Exhausted. Il est fatigué. Il me faut des plumes et des œufs. ce qu'il n'y a pas ça dans le coin là. On dirait les feux de l'amour, pourquoi l'effet de l'amour parce qu'il faut s'allier c'est des alliés etc pour progresser sur toute la carte hein. puisque l'humain est le, est le plus bas de au niveau intelligence <rire> je t'aime plus je t'adore ah oui et c'est ça oh les cuisses c'est intéressant hein. je prends pochette pleine, de je suis complètement fou là c'est embêtant ça ils sont toujours amis avec nous les crapauds c'est une bonne question ça du fait que les fexelles m'ont arnaqué est-ce que eux ils sont toujours amis avec nous on s'en fout un peu d'un côté puisqu'on n'a plus besoin de leur voûte, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il fait Bah ben, si ils m'ont arnaqué les renards. Bon, ils m'attaquent pas, donc on est toujours amis, toi bien. Je vais leur vendre des trucs à eux parce que... Salutations étrangers. recherchez tu quelque chose en particulier je, je, je cherche surtout à vendre... Enfin, à, à dégager euh, des trucs de mon inventaire parce que je suis complètement foule très cher ami. Alors, ils aiment le crashtal, les patates, la pierre de d'huile, le carseil. Mais il ne faut surtout pas leur donner du verre poli, du fer-teint, du gros tiron, de la betterave. Alors. Hum. Mm -mm. Ça, on est alliés hein, en même temps. Hein. Je me vidais les poches parce que là, franchement. Je vais trouver va quoi leur donner. Le gris, ils s'en foutent. Hein. Bon, par contre, moi, je vais prendre ça. C'était des plumes qui me manquaient. Il enfin, faut bien que j'équilibre. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait. Alors, ils m'ont arnaqué. Je ne leur en donne pas. Euh... Est-ce que des valides, Quand tu ne le verrais pas. Pas équilibré il y a trop chez moi bah oui je peux mettre tous ces objets chez bien Je vais en trouver. Garde-toi ça. Tant pis, hein, je me fais un petit peu arnaquer. Mais bon, c'est pas grave. Exhausted. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Du verre poli Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Vu que j'ai des plumes et j'ai deux places. Il me manque encore deux plumes pour faire ça. Le collier de perles d'épée. Et il me manque deux brevets de marchand. Piège de la peur, il me faut du bois. Il me faut trois bois. Piège exclusif. Que je lui prenne du bois quoi que je peux en chercher sur le chemin bon, ils sont toujours amis avec nous donc ça va ils sont toujours alliés les crabauds malgré tout ils sont sympas par contre les crocos et les euh, et les autres là euh, ça va être chaud hein Je vais chercher des... Il faut vraiment qu'on trouve des globes. Hein. Je dis ça depuis tout à l'heure. Mais... Il les cache bien. Hein. comme il m'en manque euh, 4, 4 orbes euh, pour pouvoir augmenter mon inventaire C'est bien joli tout ça, mais... Donc, je ne tape pas les ennemis là. Il ne salue pas comme les renards, c'est dommage. Un sentier de cristaux vers de Krashtal tout comme West a dit, il semble mener vers le village un peu plus loin. Ok, Suis les, les cristaux de Krashtal eh, je suis chez les crapauds là Les cristaux de Crashtal, mais je les ai suivis là. Je suis partie de là. Ça mène au village, mais. Ah, j'ai plus de cristaux de crachetale. Puis, les cristaux de cristal qu'est ce qu'il y a eu là il y a eu un truc chelou alors qu'est ce qu'on peut faire qui me viderait l'inventaire on peut faire un plan d'efficacité non ici il me manque encore une plume suivre les trucs de Crash -tale. Hein. Euh... j'ai rien au niveau de la carte ah c'est là oui c'est ça c'est au village hein. Qu'est-ce que je dois faire Ah. Non, il roupille. Fais dodo. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans ce village C'est une bonne question. Là-haut, il y a un grand truc de cristal en haut. Là. Non Oui Ici repose le roi... Sur la boussole, c'est quoi Attends, ben je regarderai après, je vais te dire. Ici repose le... le grand roi drôle du premier village de litters. Avec un dernier souffle, il suivit le sentier jusqu'au grand chêne des champs, avala le crachetal et le cracha au plus haut point du tronc. Personne à ce jour n'a pu égaler ce crachat. Je vais pas m'amuser à cracher avec mon personnage quand même. Celui qu'il fera sera détenteur de connaissances importantes pour l'unité. Voilà. Alors, il a fallu que je cours, il hein. va que je crache. Mais c'est quoi ce jeu Je pourrais essayer de tirer dessus. Sur qui Découvre l'héritage du roi drôle dans le plus grand chêne près du sanctuaire du champ. Ouh. Ouh. Alors, moi, bon, ce que je voudrais, c'est surtout des globes. J'en ai marre d'avoir un inventaire restreint. Alors, donc il va falloir que je découvre quoi, je sais pas trop quoi. Mais enfin j'espère qu'il va falloir que je fasse un concours de crachat avec un crapaud. Hein. Euh, alors donc sur la boussole, tu as un croissant. Ah ben c'est le jour et la nuit. Le jour, la nuit, sur les couchants, ce soleil levant, découvre l'héritage. J'ai plus le truc euh... Sous un chêne hein. euh... Découvre l'héritage du roi drôle à Dans le plus grand chêne Près du sanctuaire Le plus grand chêne C'est pas les arbres qui manquent hein. C'est pas gagné alors, plus grande chaîne. Hein. Près du sanctuaire. Donc ce serait celui-là. Si je suis logique, hein. le plus grand, ça a l'air d'être là. C'est un effet d'optique. C'est ça. Mm -hmm. Sous le plus grand chêne. C'est pas au milieu de l'eau là. Par hasard. Il me semble être le plus grand celui-ci. rester autour de ça, donc euh... on va se taper tous les arbres, cool sous le plus grand chêne pour moi le plus grand chêne c'était celui-là, hein. ça y est, c'est revenu le truc jeune hein. oui, non mais ça j'ai compris que c'était là le truc et qu'il faut que je trouve le plus grand chêne hein. Pourquoi tu dis sous hein Découvre l'héritage du roi drôle dans le plus grand chêne près du sanctuaire du champ. On est au sanctuaire. Je suppose que ça va être au pied d'un chêne, hein, mais lequel hein Parce que là on est au sanctuaire. et les euh, chaînes euh, autour du sanctuaire mais où là est la question je suis foule ah c'est peut-être celui-là non, trop beau On est autour de toute façon là, hein, je vois que ça. A ah. l'intérieur faudrait pas que tu tires. Hein. Euh, ben non, je pense pas. Je vois pas sur quoi faudrait que je tire. Samedi découvre l'héritage du roi Drôle dans le plus grand chêne, hein, près du sanctuaire. Non, j'ai pas de cible. Hein. J'ai pas de cible. Faut que je me tape tous les arbres autour, je pense. Tu dois avoir une au plus haut du plus grand. Ben oui, mais. Euh... Le problème, c'est qu'il faut trouver l'arbre. Pour moi, le plus grand. Moi, le plus grand, c'était celui-là. Celui -là, hein. je suis au centre de l'île. Ah il y a une orbe là-bas, je vais pas la rater. Je reviens là après mais je vais chercher l'orbe. Je sais que je l'ai vu. Je l'ai vu de loin, mais j'ai vu une orbite ici, mais où? Mais je saute pas du tout là, je pense pas hein. Ah, c'est. Il a des grandes jambes. Il me raté hein. Ah. Il a plus que trois, trois orbes en poids l'inventaire. Fou le sale problème, hein. c'est vraiment gênant. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc là-haut? On n'est pas chez des potes là, hein. je vous le dis. Pas... si. Il faut se taper tous les arbres, ça va être compliqué. Hein c'est une marque étrange. Ce territoire est sacré pour notre espèce. Nous essaierons toujours de reprendre ce village car c'est notre capitale. Ouais, mais c'était pas ça. je peux leur mettre ça me fera de la place parce que là, j'ai plus rien. On va faire tendre, ils n'aiment pas ça. On enfin, a déjà une place. Salut speaker Aïe, aïe, aïe, mon dieu Putain, il me semble que c'est bien celui-là, hein, le plus grand hein. Mais comment je monte là-haut, moi Oh, l'arnaque Comment je fais De là parchemin. Il semble décrire comment les tribus peuvent préserver leurs ressources et probablement obtenir du drôlica, le plan secret du roi drôle. Ce plan pourrait vraiment intéresser un chef. Et fragment du roi drôle. Retrouve et parle à un chef d'éditeur de l'héritage du roi drôle. Ok. Ok, ok. On va parler à un chef. Ouais, fallait tirer, mais après c'était pas pas très bien expliqué, hein, je trouve. Je voyais pas trop le rapport avec le, le sanctuaire et le. Ben, j'avais bon pour l'arbre, hein, j'avais dit celui de l'île mais euh... juste trouver la soluce. Et on va parler au roi euh, crapaud. crapaud. L'humain. Salutations, je suis You et je viens apporter le plan du roi drôle. Roi drôle, comment as-tu parlé de notre tout-puissant de cette façon J'ai trouvé un moyen de l'extraire du légendaire crashtal supérieur du ro de, de roi drôle. Qu'est-ce que cela t'a apporté Il semble contenir des connaissances pour préserver les ressources plus efficacement, ce qui pourrait ramener le Drolika. Drolika, tu plaisantes peut-être, personne n'a vu ça depuis des lustres. Mais avant de continuer, quels sont les avantages pour toi Eh bien, je voudrais tout savoir sur la gaffe. Pourquoi voudrais-tu savoir cela Pour mes recherches, il semble que votre tout-puissant possède des informations que je pourrais utiliser. Cela pourrait être vrai. Si tu nous donnes le plan du roi drôle, je t'aiderai à y arriver, pourquoi pas. Influence le village des litters avec la connaissance de la préservation c'est une blague. Euh... La connaissance de la préservation. Oui, je vais me bloquer, non Non. Au marchand il faut que je cause. Si tu recherches de bonnes marchandises, tu es au bon endroit. D'accord. Alors. Hum, hum, connaissance de la préservation. Ah, il me manque deux brevets de marchand Il me manque deux brevets de marchands pour faire ça. Ok. Il va falloir que je piège des marchands. Ou alors les laisser se battre. Et quand j'aurai deux brevets de marchands, ce sera bon. Parce que là, je ne peux pas le faire. Hein. Un parchemin contenant la méthode pour conserver les aliments Ouais, il me faut deux brevets de marchand. Donc je ne peux pas le faire pour le moment. Il ne vend pas des brevets lui de toute façon. Eh ben c'est pas gagné on verra ça au prochain coup quelle heure est il là 17h38 ouais. Euh... ouais prochain coup il faudra euh... mais pouvoir faire le le brevet là mais pour ça il nous faut des trucs de marchand Et ça va être compliqué. Bon ben, on rester là. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là sur le live. Merci Mandrin, merci DJ, merci Fred, merci Spiker, merci tout le monde. Merci à ceux qui sont sur le live et qui ne parlent pas. Puis on se retrouve à très vite. Ou alors vous avez la chaîne YouTube si vous voulez suivre les Let's Play. Donc PIN qui est sur YouTube. Voilà. En tout cas, plein de bibi, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye